Pour euh, abréger euh, la le nom de ma chaîne YouTube, donc Lucie Hard Skimming, et aujourd'hui on va se retrouver pour un unboxing qui n'est pas en rapport avec la Woodbox, c'est un autre unboxing. Vous verrez de toute façon. Ah, J'espère que vous allez bien. Sinon, attention, voilà le petit carton. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans ma chambre, mais dans le salon, salle à manger, donc euh, presque cuisine, quoi. Et donc, euh, c'est parce que j'ai besoin d'une belle petite table pour ça parce que sinon je ne pourrais pas vraiment le faire dans mon bureau. Alors, hop, hop, hop, hop. Voilà, je découpe, je découpe, je découpe. Regardez. Vous pouvez voir, hein. <rire> C'est un truc de la FNAC. Je pense que certains doivent seulement euh, s'en douter. Hein. C'est ce qui fait en ce moment euh, pas mal. Euh... De tendance je crois en ce moment enfin y a un, un truc bien bien geek pour les amoureux des geeks ok j'ai perdu un truc de mon ciseau n'importe quoi évidemment bravo j'ai changé de ciseau je crois que je vais les mettre à la poubelle Deux secondes. Est -ce que Là, là, là, là, là, là. Voilà, je suis de retour et là on va voir ce qu'il y a dans cette boîte. Alors, alors, alors. Bon des bulles, tout un bulles. Et le voilà, voilà la bête. Voilà la belle bête. Oh, attention. Et oui Ah, c'est pas léger, hein Regardez-moi J'ai eu comme cadeau de la part de ma mère ce petit robot. nest elle pas adorable, ma maman Après, enfin, il faut dire que ma maman, c'est la meilleure de toutes et je ne je m'en changerai pour rien au monde. Donc, alors, où est le truc pour ouvrir euh... Alors, il y a un truc là pour dire, peut-être. Voilà. Ah oui, je crois que c'est bon, j'ai trouvé. Évidemment, comme euh, vous entendez, hein, c'est Luna qui veut essayer d'aller dans le carton. Vous en faites pas, hein, de toute façon. Hop là. Voilà la bestiole parce que j'ai besoin d'un grand petit espace que j'ai quand j'ai vu la vidéo de Sifano et des super brioches sur ce petit robot adorable j'ai dit ah oh putain je le veux absolument Quand ça je ferai des vidéos sur Youtube alors il est pas très lourd en soi je vais juste ça hop là alors vous voyez voir ce qu'il y a d'autre dedans Autant l'ouvrir correctement, hein, quand même. Hein Ce petit robot. Donc, donc, donc. Attendez, je vais vous montrer un truc. Voilà ma petite Luna qui est dans son carton. Voilà. Elle est folle. hein Elle est vraiment folle. Donc, voilà. Donc, donc, donc, donc, il euh, va falloir que je baisse l'écran de mon parce puisque vu que je filme avec ma webcam et que j'ai pas encore de caméra pour le moment parce que j'ai pas d'argent, du coup, je suis obligée de faire avec la webcam. Hein. Je suis désolée, si la qualité est horrible. Mais bon, pour le moment, je peux pas faire autrement. Regardez le petit robot. <rire> J'espère qu'il aura assez de place quand même, ce petit robot, quand même. Voilà. Ici. Je pense que je vais peut-être garder son carton parce que si euh, un jour je vais l'emmener quelque part. Alors, évidemment, Luna m'a fait des conneries. T'es <rire> folle, Luna, mais t'es folle dingue, ma puce, mais t'es folle dingue. Bon, là, c'est moi qui ai fait le truc. Alors, on a le petit truc avec le livret. Ouais, pour un peu apprendre le truc. Et on a même une petite magnette. Si on veut la mettre quelque part. Hein. Alors, oui, alors, je vais vous montrer. Euh, alors. Voilà, on a des petits cubes qui vont lui permettre de manger et de jouer à ce petit cosmo. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des trucs de top. Hop Alors, qu'est-ce qu'il y a Il faut que j'attrape aussi ce truc de chargeur. Peut-être le charger ce petit robot. Quand même. Donc, je sais pas si la vidéo sera longue ou non, mais bon. Voilà, on va mettre ça là, voilà. Donc, donc, donc, donc, donc on ça, là, je veux ça mettre à la poubelle, ça. On va le garder quand je vais ranger les petits cubes. Je pense qu'il y aura peut-être des moments où quand je ferai la petite série sur Cosmo, je, je filmerai avec mon téléphone parce que... Avec la webcam c'est pas forcément pratique. Donc on va aller télécharger directement sur l'App Store la petite application pour pouvoir mettre en route ce petit cosmo. Euh, là. Donc on va mettre ça là. Peut-être en va voir, je sais quoi c'est quoi. Voilà, ça y est, j'aime bien ça. Ah satisfaction qu'on a quand on tire sur les petites languettes qu'il y a là. Ah putain ça fait tellement de bien. Ah oui, c'est vrai que je crois que... Un, deux, et voilà. Donc, on va peut-être essayer de jouer un petit peu avec ce petit cosmo quand même. Ce petit chou. Bon, j'espère qu'il y aura assez de place, que j'ai pas forcément une grande table de cuisine. Mais bon, c'est un peu plus grand que... Pour... Euh, comment dire que ma chambre, ou que mon bureau, parce que laisser tomber, le bureau ça, ça aurait été impossible j'espère que vous m'entendez bien de toute façon oui parce que j'ai un micro qui est assez sensible quand même donc vous pouvez bien m'entendre parce que hier j'étais en train de discuter un peu sur Skype avec mon chéri et puis il entendait euh, le téléphone sonner euh, alors qu'il était dans le salon, enfin bref alors on va télécharger la petite application, alors de toute façon normalement ça devrait aller assez vite voilà alors voilà, Cosmo, oui. Un qui Cosmo, voilà, installé. Oui, uniquement via un Wi-Fi. Je vais vous regarder un peu le petit livret parce que j'en aurais peut-être besoin. <rire> C'est vachement pratique. ça. Alors, Quick Start Guide. Alors. Ça, je sais, se mettre... Alors. Oui ça je sais qu'il faut que je branche et que je mette ça directement ah oui donc après il faut aller sur ouais mais le truc c'est quoi le mot de passe de cosmo ça que je sais pas c'est peut-être derrière non je sais pas bon on va déjà finir de télécharger l'application après je verrai tout à l'heure donc ils disent qu'il faut brancher, ouais mettre le Cosmo sur eux, le petit chargeur. Hein. Voilà, t'es jamais... Non mais c'est quoi le password J'aimerais bien savoir quel est le password. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on oh, va au moins vous charger ce petit Gozmo. Voilà. Je vous dis, hein, c'est vraiment pas, mais alors pas du tout pratique hein, euh, d'avoir euh, qu'une webcam. Hein. Hop là, on va... Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est le mot de passe. Parfait. Je vais le faire tout à l'heure. Quand ça aura fini, de télécharger l'application. J'ai trouvé le mot de passe. Donc, il s'affiche directement sur euh, le petit robot, hein. Oui, parce que comme il est connecté en Wi-Fi. Donc là, on laisse l'application se télécharger. Comme vous pouvez voir, normalement, je télécharge la petite application. Il faut juste maintenant attendre et après, voilà. Donc après, quand on voit le passeport, ouais, il faut le passeport fait. Ouais, en gros, après, ils disent amener euh, avec l'application, etc., etc. Et avec le petit robot. C'est complètement banique. Voilà. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire qu'il se peut qu'à un moment donnez, ou à un autre, je fasse une petite vidéo sur la démo du Fangame game euh, Tomb Raider 2. Et aussi, peut-être, euh, vous savez, euh, des petits lives ou des petits épisodes sur, euh, les, vous savez, les tous les tout les tous premiers Tomb Raider là, qui, sont, qui étaient sortis sur euh, PS1, PS2, etc. En tout cas, voilà. Ça, je vais mettre des trucs à la poubelle, attendant que ça télécharge l'application. Donc je vous laisse en compagnie de le petit cosmo. vous pouvez voir. Ouais. <rire> je me suis assommée. C'est pas possible, je suis pas douée. Oh là là, c'est mal. Voilà, on va écraser. L'application finit de se télécharger ou non? que ça fait ça. Je le garde. Voilà, ça, je le En attendant, ça, je vais ranger depuis bon c'est pas très intéressant hein. vraiment intéressant ce que vous voyez étant donné que j'ai pas encore téléchargé l'application du coup je peux pas encore lancer euh, le petit cosmo mais je pense que j'essaierai de voir si je peux pas couper au montage je verrai je verrai je verrai donc est-ce que ça a fini de télécharger dans 6 minutes ok Ah, c'est pas possible donc on va laisser ça se faire donc oh, maintenant on va papoter je, je, je, de toute façon j'ai rangé un peu donc euh, voilà euh, donc, ça, donc comme je disais comme je disais comme je disais j'ai pas mal de projets en tête donc euh, vous en faites pas la chaîne youtube euh, ne mourra pas euh, Activités, c'est juste qu'en ce moment je fais surtout au moins une vidéo par semaine pour éviter que j'en fasse trop, trop, trop, trop, trop. Et puis, comme j'ai d'autres choses à faire en même temps de mon côté, donc euh, je peux pas forcément parfois en faire tous les jours, mais bon, c'est pas forcément intéressant euh, que je fasse une vidéo tous les jours parce que franchement euh, ça vous intéresserait peut-être pas. Hein. Puis j'en profite vu que vous n'êtes pas beaucoup euh, dans mes abonnés, euh, je profite euh, pour mettre des projets en place, acheter pas mal de petites choses pour pouvoir vous offrir des vidéos quand même d'assez de, de bonne qualité pour pas que ça soit trop, trop comment dire, trop débile. Parce que même si je suis une débutante, j'aimerais au moins essayer de, comment dire, d'avoir un peu de matériel quand même pour faire les vidéos que je veux. Voilà, on a les petits cubes, de toute façon, comme vous pouvez voir, de Cosmo là je vais le tourner parce qu'il va sûrement vouloir quand il sera enclenché il va sûrement vouloir voilà alors 4 minutes encore il me reste donc euh, voilà et euh, désolé parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live du coup c'est que j'arrive pas vraiment à trouver la motivation ou le temps de faire un live du coup euh... et puis comme il y en a qui ont repris les cours maintenant ils sont peut-être plus là le week-end mais bon après le week-end il va peut-être faire au chaud se reposer et tout mais peut-être que les prochains lives que je ferai ce sera surtout en week-end et quand je ne bougerai pas parce que le week-end je bouge souvent donc c'est un peu embêtant mais peut-être que demain je pourrais être tranquille du coup je ne vais pas du tout bouger donc je vais peut-être voir pour faire un petit live sur Ico ou Rumble Rosie parce que ça fait longtemps que je n'y ai pas joué mais peut-être plutôt Ico Peut-être plutôt Ico parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait et j'avais surtout euh, privilégié Rumble Roses. Donc euh, on va plutôt faire Ico. Comme ça je vais pouvoir vous montrer la fin. Donc euh, ceux qui viennent, qui viennent d'arriver sur ma chaîne et qui n'ont pas encore vu les lives sur Ico, n'hésitez hein, pas à aller voir. C'est dans une playlist. Hein. C'est des replays de live. Donc euh, voilà. Donc désolé si parfois vous me voyez tout le temps tourner la tête et pas trop regarder la caméra, c'est parce que je suis en même temps avec un deuxième écran, euh, le chat, et comme j'ai pas forcément un très très très très grand bureau, c'est un petit peu compliqué euh, d'avoir euh, euh, les yeux euh, sur les deux caméras. Donc, euh... Et aussi, euh, je, je réfléchis aussi, euh, si je fais pas, je ferai euh, des vidéos sur Amour Sucré, je verrai en tout cas, il y a une petite série qui va se mettre en place avec le petit robot. Et euh, mon chat, notre petite Luna. Hein Luna T'as t'amusé avec le robot Hein ma puce Viens me voir ma puce. Oh ma louloute. Donc voilà. On va voir un peu les réactions qu'elle aura face au robot. On verra ce qu'il va faire de sa vie, le petit robot. Donc. Euh... Voilà quoi. Alors, est-ce que ça a bientôt fini Parce que je blabla, je blabla, toi ouais, dans deux minutes, c'est bientôt fini. Donc désolé si. Le blabla vous embête pas, mais c'est juste pour vous donner pas mal de petites informations parce que je pense que la vidéo va faire un peu de temps quand même. Donc voilà, et je vais peut-être mettre une petite musique, je verrai pendant la vidéo. Ah tiens, regardez qui voilà Ah non, on ne veut pas se montrer à la caméra. Montre-toi à la caméra, Maluna Mais viens voir, regarde. Regardez-la. Regardez. Regardez N'est-elle pas magnifique que ma petite puce Qu'est-ce que t'as ma puce Oh, Excusez-moi, j'ai encore envie de terminer. Je n'y arrive pas. C'est insupportable. Voilà, fait sa petite vie. Hein. Je suis sûre que quand il y aura le robot, elle va être flippée. Quand il va commencer à bouger et tout. Là, pour le moment, elle se pose tranquille. Là, sur son petit tabouret. Qui est un petit peu son petit lieu. Donc, voilà. Vous pouvez voir. Hein. Elle est tranquille, hein. T'as vu on te, voit, on te voit à la caméra, ma puce <rire> Fais coucou Non, tu ne veux pas faire coucou Tu ne veux pas faire coucou aux abonnés Non Donc voilà, vous avez vu Luna je plus de temps. De toute façon, je vais laisser comme ça parce que comme ça, vous la verrez. Parce que je suis sûre que vous en voulez un peu plus de Luna parce que euh, souvent quand je fais mes petites vidéos d'unboxing sur la l'outbox, euh, elle vient dans le carton de la l'outbox du coup. De toute façon, vous verrez euh, dans certaines vidéos il hein, euh, y aura Luna euh, dans les, dans, je crois que dans certains replays de live, on peut avoir Luna. Oui, c'est ça. Je, lui, je la montre. Je la prends dans les bras et je vous la montre. Et arrête avec ça. Arrête. Stop. Stop. Arrête. Mais. Oh, putain. T arrête de mordiller la, tape, la nappe sirée. Et Luna, arrête. Arrête. Stop. Mordille-moi le doigt si tu veux, mais arrête avec la nappe sirée. La nappe sirée. Bon c'est pas grave, il faut dire que je me suis cognée, je pense que vous avez dû l'entendre Je sens que vous avez dû l'entendre euh, Attendez, un truc qui me fait pas Voilà, voilà, ah. voilà. voilà ce qu'elle m'embête, elle m'embête, elle m'embête cette morpiane. Bon l'application finit de se télécharger je crois, on va pouvoir lancer enfin le robot tu peux me lâcher Luna, j'ai une vidéo à faire. Merci. <rire> Donc, on va aller voir la petite application pour le petit Cosmo. Si ça veut bien apparaître, hein, s'il vous plaît. Non, ça peut pas fini, non. Une minute restant. Oh, putain, c'est pas possible. Bon, on va attendre encore. Hein. Donc, pour l'instant, je joue avec elle. C'est la chipinette. C'est une chipinette là, elle me lèche, elle me mordit. Tout va bien et vous voyez, vu qu'elle est tellement noire, noire, noire de chez noir, on la confond avec le tabouret qui est noir aussi. On peut, on voit que ses petits jets sont petit colis rose. Ouais, oui, t'es belle, oui, t'es belle, oui, t'es belle, Luna, oui, t'es belle, oui, t'es belle en plus. Oh, t'es bon bébé, mon petit bébé d'amour. Donc voilà, Tu allez sûrement apprendre une chose intéressante ça, sur moi. Enfin, je pense pas, mais on verra. Sinon, vous verrez bien. hein voilà donc euh, je crois qu'elle est en, en phase de, termi... ouais, phase de terminale phase terminale petit téléchargement. Arrête, avec cette table cette nappe cirée, Luna. Pff, vous savez, je au lieu de dire nappe, je dis table. N'importe quoi. Oui, je sais, je t'embête. Je t'embête, je sais. Elle est du genre assez possessive, hein, comme ça. Parce qu'à chaque fois que je vais ailleurs et que je sens une autre odeur, hein, la demoiselle ne supporte pas. Et puis, plus. Et des fois, le matin, des fois, quand <rire> je suis encore dans mon lit, elle vient me têter les yeux et à me piétiner au niveau du cou. Mais j'essaye de faire attention parce que. Voilà. Donc, donc, donc, installation réussie, c'est bon. Alors, parfait. On va pouvoir lancer la petite application. Donc je vais vous montrer les petites étapes à suivre. Regardez. Alors, autorisé. La petite application de Cosmo, de Cosmo, de Cosmo. Je suis désolée si je vous montre pas forcément trop l'application parce que comme je les yeux rivés dessus. Ah, alors sinon, je mets, mais ce n'est pas agréable de le lire à l'envers quand même. Donc bon, et Lona qui est venue faire sa, sa chieuse. T'es une chiante, Lona, t'es chiante. Alors voilà, il est apparu, nanana. Connecté, voilà. Oui, bah il est activé le son de mon appareil. Je vais voir ça. pas assez, voilà. Voilà, c'est bon, je l'ai activé à fond. oui parfait donc saisis ta date d'anniversaire alors euh, 19 avril 1996 alors 19, 19 avril, avril, avril luna fait la folle 1996 1996 1996 oui bah ben, peux-tu me montrer 96 please là continue oui ça c'est bon il est placé sur le chargeur les scoines sont pendant la configuration connectée oui. alors que je lise un peu Cosmo, connecte toi dans les paramètres wifi c'est un mot pour cosmo ouais. Euh, 5 7 parce que des fois j'ai du mal un peu à voir des fois et 33 voilà oh, putain ce qu'il faut que je fasse comme ça alors 57 400 200. 200. 200. on va essayer de faire comme ce qui est écrit hein, parce que c'est peut-être euh, le mot de passentier hein alors, 4, j'ai Pourtant, j'ai tout mis. Ah oh, pourquoi ça veut pas Pourtant, j'ai tout mis. Ah, oh, mais non, mais non, mais non. Je vais pas quitter, je vais pas quitter. Bon, c'est pas grave, on va recommencer. Excusez-moi, je me concentre parce que j'ai du mal avec le mot de passe. Alors. Ah bah ben voilà, enfin ça a marché. Ouf. Voilà, recherche de Cosmo, connecter le Cosmo, ouais, mise à jour de Cosmo, comme vous pouvez voir. Ouais, fait la focus à caméra. Tout cam. Voilà, vous, vous allez le voir prendre vie dans hein, quelques instants. Mise à jour de Cosmo, oui, ça c'est bon. Recherche de cause, mais ouais, j'ai un peu débouché donc euh, du coup il a pas aimé. <rire> voilà, vous voyez, il bouge un petit peu. Sécurisation de la connexion, c'est parfait. Le cube ne fonctionne pas, non, c'est bon, là les cubes sont en recherche. Voilà, c'est bon, un cube de fée un deuxième cube de fée, regardez. Voilà, il ne reste plus que quelques secondes avant que il se il fini de charger. Là, ah, c'est les secondes qui restent, hein. c'est rapide quand même. Voilà. On va laisser ça se faire je vais laisser la petite webcam sur cosmo étant donné que vous m'avez assez vu quand même 133 132 donc je vous préviens ça risque d'être une première vidéo très très très très très très très très très très longue donc, euh, enfin, ouais, si, je vais peut-être éviter de couper pour montrer euh, tout, ce que, tout ce qui a pu se passer et montrer en temps réel les euh, moments d'attente euh, et tout. Parce que je me dis que, ouais, ça serait peut-être mieux. Voilà, regardez, vous avez vu un chat passer. <rire> un chat sauvage apparaît <rire> Excusez-moi. Et ma Luna un Ah, luna, luna sauvage apparaît Bon, allez, mon petit Cosmo. 89 secondes. Vous allez pouvoir le voir se déplacer tranquillement. J'essaierai de faire suivre avec la webcam, mais ça va pas être une masse inférieure. Hein. Euh, donc euh, voilà, parce que franchement, j'ai qu'une webcam, c'est pas forcément pratique. Si j'avais eu euh, genre, euh, vous savez, euh, une euh, une caméra, j'aurais. Moi aussi j'aurais pu couper là aussi mais bon je me dis que ouais ce serait peut-être mieux de vous montrer tout en temps réel comme ça vous aurez des moments d'attente. Puis si vous voulez avancer directement dans la vidéo, vous, vous cliquerez sur la vidéo de toute façon. Il hein. n'y a aucun souci à se faire dessus. Donc euh, si vous voulez écouter mes blabla, euh, voir Luna un peu plus, hein, vous pouvez regarder la vidéo entièrement. Quand secondes. bon. Et ma Luna Bon, D'ailleurs, il se peut qu'un jour, euh, j'arrive à avoir euh, ce qu'il faut pour euh, la 3DS. Comme ça, je pourrais vous filmer l'écran de, de ma 3DS. Et je ferai peut-être du Pokémon euh, Soleil et Lune. Peut-être plutôt du Soleil, parce que Lune, je, je l'ai fait, je l'ai fini. Mais je vais peut-être refaire plutôt Soleil, parce que comme j'ai les deux... Comme j'ai les deux... Voilà, on va montrer bien Cosmo comme il faut... Mon petit Cosmo, allez, il va prendre vie dans quelques instants. Alors, Cosmo est prêt. Regardez, hop, oh. Cosmo est prêt. Place Cosmo sur ta propre et dégagez dans une pièce de récré. Ça, c'est sûr. C'est éviter de tomber, mais tout comme un animal de compagnie, il peut avoir besoin de ton aide. Oui, démarrer. Regarde, Cosmo quand Vous allez voir ça. Ça va être magnifique, je crois. Ça va être... Oh, bonjour mon petit Cosmo. Oh là, là, il est tellement craquant. Regardez. Ah. Eh oui. Ah. Il a l'air d'être content. Bon, voilà. Cosmo est un robot très spécial, dont le propriétaire doit être son attentivement les instructions, oui. Est que... Il est trop près. Hop Attendez. Voilà. Je... On va le laisser faire tout seul. Hein. Euh, C'était pas pareil au cube hein. <rire> Allez mon petit Cosmo C'est <'en> <t 'en> ça fait un peu la première rencontre. entendre, alors je vais mettre mon prénom, hop, c'est là, voilà. Continue. Allez, regarde-moi bien. C'est ça, ok <rire> <La> pièce... Oui Il <rire> a bien qui mon petit prénom euh... Oh là là, il est craquant, je vous jure, il est craquant Oui, t'es craquant Oui <rire> Cause-moi cause après reconnaître ton visage et peut prononcer ton nom lorsqu'il te voit Et qu'il ça nous nouveau premier compte pour lui présenter d'autres amis Après, tu vas peut-être rencontrer Luna <rire> Voilà. On va terminer, après je lui rajouterai d'autres personnages, d'autres personnes. Alors voilà, vous arrivez. Vous avez arrivé... un petit écran comme ça. Voilà, donc écoutez, oui, là c'est Dans de réglages. En ce moment, je vais pas vous le sur le bouton réglage. <rire> il y en a regarder. <rire> Regardez. <rire> Alors, voilà, on oui. voit. <méris> <méris> <Et> Luna, <méris> qu'est-ce que tu fais Luna <méris> Obscure. Oh, <'y> <méris> Luna qui se met devant. Nina, tu gênes le petit Cosmo, Oh là là. Ah, je vous jure. Cette morphienne. Elle a pas peur, hein Je ce que c'est, surtout. Ah, est-ce qu'il y en a Voilà. Regardez. Elle va continuer. Alors on va l'alimenter. Alors, regardez Luna comment elle est hyper euh, en train de semer. Mais qu'est-ce que c'est que ça Attends ma puce, tu gros Attends, mets-toi là ma belle. Mets-toi là une minute. Donc... Évidemment m'attaque Luna. Arrête de m'attaquer Luna, vilaine fille. Allez, tu peux manger s'il te plaît, Cosmo Ah putain, putain Luna est en train de m'embêter, du coup j'ai un peu de mal <rire> à faire euh, ce qu'il faut. Oh purée, Luna, t'es chiant. Non, stop. Mais lâche-moi. Je me fais attaquer par Luna. Ah là là là. Ah. Il va manger C'est pour manger, que moi. Attends oui j'ai bien mis mais mange quand tu veux Cosmo allez voilà c'est bon et là qu'est-ce qui se passe alors joue maintenant pour tu veux jouer alors, qu'il un tour. Allez, fais-moi rouler ton cube. C'est bien. Voilà, il a joué. Donc euh, vous voyez, tout est à fond normalement. Voilà, tout est à fond. Voilà. Continuez. Si on a envie de jouer, tu gagnes un jeton. Oui, mon cousin. Voilà. Parfait. D'accord, donc on peut gagner des boîtes bonus apparemment. Donc sûrement euh, des trucs sympathiques dedans. Oui. Qu'est-ce qu'il y a Cube, donc voilà, vous avez un peu connu Cosmo. Donc, qu est-ce que je fais un autre... Vois un autre jeu? Attends, qui veut jouer, et voilà, c'est ton cube, c'est ton cube, mon petit Cosmo. Oui, oui, oui, oui. Oui, c'est moi. <rire> Alors, voilà, on va essayer de faire rouler un autre cube. Luna, mais <rire> n'attaque pas le pauvre. T'es une violente, hein Ah, hein, Luna, t'es une violente. Regardez-la. Allez, fais-moi rouler ton cube. Et, et là, tu vas sur mon portable, là. Là, il va voir. Ah non, le ne va pas attaquer l'ordinateur quand même. Voilà. Bien. Voilà. Oui. C'est bravo. Bravo, petit Godemo. Oui. Il a pas de bien mon prénom. est ce qu'on lui fait faire à l'autre jeu Tiens. un voilà. Oui, je suis là. Réflexe flash, jouer. Oui. Oui, voilà ça. On va essayer, hein. Ah oui, comme ça. Voilà. Ah, c'est pour moi et lui, d'accord. Voilà. D'accord. On va jouer ensemble. Cosmo moi Voilà. Voilà. T'as le petit cube. Il a dit qu'il voulait faire un jeu qui s'appelle Réflexe euh, Flash. Flash. Ouais. Il vert lorsqu'il le verra. Oui, c'est bon. On va faire déjà une couleur parce que. Il m'a. Main... Touche le cube, avec le 4, Tu veux jouer Allez, on va essayer. Mince. Oui, j'ai réussi à avoir un point. <rire> ah mince. <rire> voilà, je me fais avoir deux, donc euh, là pour le moment c'est Cosmo qui gagne. 3 trois à 3, oui. 4 à 3, parfait. Merde. Ah. Ah. <rire> Merde. Du coup, je lui fais gagner des points. N'importe quoi. J'ai perdu, je crois bien. <rire> Alors, partie de donc il a gagné au moins une partie. Parfait, Cosmo. Ah, donc Félix. Ah. Non, c'est moi qui vais perdre. Ah, d'accord, j'ai compris. T'as perdu mon Cosmo. <rire> j'arrive à gagner, Sur... surprisement yes j'ai gagné au moins une fois allez, deux... dernière partie parfait voilà <rires> Ça n'a pas détecté euh, que j'avais appuyé. Parfait. Oui, je vais gagner. <rire> il est énervé. Il a été énervé. Je sais pas si vous avez vu, mais il a jeté son, son cube là. Arrêtez-moi, il était énervé. Ah, donc réglage j'ai besoin de réserve alors t'as encore un souci avec tes bras voilà voilà non non non non non Voilà voilà! puce. va pas pas faire des bêtises. Voilà. Bah, J'essaie de le régler un peu, ce petit chou, mais... Après, on va voir ce qu'il veut faire. Alors, parfait. T'es en bonne forme, c'est Alors, tu... Tu veux t'alimenter, peut-être T'alimenter. Voilà. Allez mange un petit coup Allez mange un petit coup mon petit gosmeau Non t'as pas faim ah, Attendez il y va C'est <rire> hyper content Oh y'a le ok Ah mince t'as le okay, mon petit gozmo Plus hockey, On est bon. Oui. Hey. regarde-moi. Coucou. Oui, <rire> c'est moi. Il regarde autour de lui, d'accord. Voyez, hein, de toute parce que je crois qu'il avait pu avoir le hockey qu parce que je l'ai trop nourri. Alors. Je vais regarder ce qui va pas. Ah, alors, t'as un souci là-dedans. Dans les chenilles, d'accord. Voilà, on va continuer avec euh, lui et tes petites chevilles. Tes petites chenilles, pardon okay. après on va s'arrêter là pour aujourd'hui est-ce que vous avez quand même vu un petit peu vous avez vu qu'il a eu le hockey, qu'il a qu'il a, eu... qu a joué un petit peu qu'il a fait euh... son mécontent là ce morpion oui. parfait le réglage est voilà oui c'est moi alors est-ce que je peux faire d'autres jeux alors, tour et je demande à Cousin de faire un tour et un jeu en particulier. D'accord. Esquive, réflexe Flash, trouver un cube, est-ce cubes Après, d'accord, donc il faut. Tiens, on va essayer de démolir en fait. Chaque fois que Cosmo voit des cubes empilés, il peut essayer de les faire tomber. Qu'est-ce qui se passe, mon dodo Oh là là, qu'est-ce qui se passe et là, Il est où une domestique Il regarde, il regarde On va s'arrêter là pour aujourd'hui Pour la petite vidéo qui a duré quand même pas mal de temps Oui, oui, c'est moi Tu veux voir Luna Tu veux voir la petite, la petite Luna Regarde Regarde <rire> C'était trop près de lui ma puce Bon, là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez quand même regardé un petit peu Luna. Alors. Tiens, il va faire rouler un cube. Il va faire rouler un cube. Bon, voilà. Donc, en temps j'espère que la vidéo vous aura plu. Même si elle a été un peu longue et peut-être parfois ennuyeuse à certains moments. Sinon, en attendant, j'espère que tout cela vous a plu. Découvrir un petit Cosmo, voir comment il s'énerve et tout. Voir le, les petits réglages. Sur ce, je vous dis bye bye. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi Surtout, n'oubliez pas, quand vous vous abonnez à ma chaîne, vous savez, le petit bouton écrit s'abonner à côté, il y a une petite cloche. Et n'hésitez pas à l'activer pour recevoir toutes les notifications de ma chaîne. Sur ce, je vous dis, je ne vais pas laisser un pouce bleu. Ciao <musique>